Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Allez, second unboxing de Star Wars Légion. Bon bah là, on va ouvrir l'incontournable TRTT de l'Empire et vous allez voir que cette pièce là, qui est sans aucun doute une des pièces maîtresses de Star Wars Légion, elle vaut vraiment le coup d'œil. Allez, on va unboxer ce TRTT, extension d'unité de Star Wars Legion. Donc, c'est un unboxing, Donc, je ne fais que ouvrir la boîte devant vous. Je la présenterai plus en détail dans une vidéo lorsque je l'aurai également montée. Alors. Allez, c'est parti. Donc, comme je l'expliquais, hein, en fait, pour le, le, le, le T47, vous avez, en fait, une figurine qui est extrêmement bien protégée, extrêmement bien packagée. Euh, vous avez ce carton là qui entoure en fait le, le système système moulage qui est maintenant un grand classique hein, puisqu'il est également présent dans la boîte de start alors on a envie de se jeter de se jeter là dessus on va d'abord regarder on va d'abord regarder ensemble les livrets, je, je vais poser ça je vais poser ça ici alors le livret de là par contre attention il est un petit peu plus conséquent, hein, c'est le plus conséquent de tous, parce que la figurine est un petit peu plus compliquée quand même à, à monter, il faut, il, faut, il faut quand même le reconnaître, euh, mais bon euh, c'est quand même relativement euh, simple d'appréhension, il suffit de suivre les étapes, euh, d'être rigoureux et il n'y a pas de raison que les choses se passent mal. Voilà. Donc, au niveau du matériel, hein, vous avez une figurine avec son socle, un pion d'ordre, cinq pions de blessure, trois pions de dégâts véhicules, un pion de visée, un pion d'esquive, une carte pour le TRTT, et puis 6 cartes d'amélioration cette fois-ci. Bon, allez, on va se, on va se jeter sur cette partie-là de la figurine. Bon, il y a une chose qu'il faut absolument reconnaître, c'est que ce TRTT, il est, euh, il est extrêmement bien réussi. C'est sans aucun doute une des plus belles pièces. C'est la plus belle pièce pour l'instant de Star Wars Legion. Euh, on est obligé de le, de le reconnaître. Euh, voilà, on se retrouve avec, euh, avec un corps qui est, enfin, avec une tête, excusez-moi, qui est absolument magnifique, avec énormément de, de, de, de détails. Euh, les proportions sont extrêmement bien conservées, extrêmement bien représentées ça pouvait être une crainte en fait de la figurine et en l'occurrence là ben, pas du tout on a vraiment on a vraiment une pièce qui est qui est somptueuse et ça donne envie de voir de voir un quadripode impérial traité par par ce genre de système il se raconte que normalement le, le quadripode devrait sortir qu'est ce qu'on a d'autre Ben on a évidemment les pièces les pièces au niveau des jambes Donc voilà je vais tout sortir mais ça ne vous apportera pas grand chose hein, de, de, de voir des morceaux comme ça je le rappelle je ferai une présentation beaucoup plus détaillée en fait en fait du du bipode impérial voilà il y a quand même énormément il y a quand même énormément d'éléments présents cette fois ci hein, c'est quand même la figurine la plus la plus détaillée la plus détaillée de la de la, de la série c'est clair mais bon je pense que c'est pas insurmontable au niveau du montage, ça devrait prendre quelques minutes. Voilà, je pense pour 10 minutes de montage et de faire attention à ne pas perdre des pièces parce que ça peut arriver au déballage. Je pense que moi, en ce qui me concerne, j'ai dû perdre un élément lorsque j'ai déballé la boîte principale. Allez, on va aller sur la fin de la partie pièces. avec notamment donc le corps qui va réceptionner la tête et les jambes on a ensuite la deuxième partie de notre petite sauterelle et puis évidemment les pattes les pieds du bipode voilà bon c'est je trouve de, un petit peu moins détaillé que ça l'était sur le T-47. Il va quand même falloir euh, un petit peu euh, réussir euh, réussir la peinture sur ce genre de pièces. Moi, c'est en fait le, le, le, la petite difficulté que je que je ressens au niveau au niveau de, de Star Wars et Légion. C'est qu'en fait, euh, c'est un jeu dont les pièces sont extrêmement grandes. Vous voyez par exemple là, petit détail, euh, le canon, bah, c'est pas droit quoi. Ça part carrément à droite et à gauche. Bon, alors bien sûr, hein, ça, se, ça se redresse, il faut chauffer. Vous chauffez avec de l'eau chaude et vous redressez vos canons. Mais bon, voilà, il faudra faire attention. Au moment où vous allez redresser vos canons, ça peut vite être vite être casse-gueule. Hein. Faites gaffe à ça. Au niveau des armes, bon, il a un, un lance-roquette, euh, il a le fameux double canon et puis euh, il a les mitrailleuses qui sont, euh, qui sont sur le côté. Tout ça, je le présenterai en temps voulu lorsque je présenterai la figurine plus en détail. Le socle que je vais vous offrir, je reviens sur la remarque que j'ai faite avec le T-47. On voit beaucoup de gens qui font euh, des tables extrêmement détaillées pour Star Wars et Légion. Alors c'est bien, hein, ça fait du modélisme, on se fait plaisir. Faites attention. Faites attention parce que les socles sont très très gros et euh, j'ai peur qu'avec des socles comme ça, bah, vous, vous vous retrouviez vite encombré et gêné pour déplacer vos figurines. Alors vous allez me dire, bah, c'est normal, hein, si la figurine ne peut pas passer entre deux bâtiments, bah, elle peut pas passer. Bah ouais, Mais bon, si vous faites des tables trop complexes, vous risquez vraiment de vous pénaliser dans le jeu et euh, ça serait quand même dommage par excès euh, de, de, de, de décors de se retrouver avec des figurines qu'on ne peut pas aligner. Je ne reviens pas sur cette plaquette, c'est la même que le T-47, si ce n'est que ici c'est un logo impérial au lieu d'avoir un logo euh, rebelle. Vous avez donc euh, des, des touches, vous avez euh, une visée et, euh, et une défense, et puis vous avez ce que vous reconnaissez ici qui sont en fait les pions de stress, entre guillemets, pour les, pour, pour les véhicules, puisque les véhicules ne subissent pas le stress mais peuvent subir des dégâts spécifiques euh, liés aux dégâts, liés aux tirs qu'ils subissent. Voilà, hein, ça c'est le jeton qui vous permet de constituer votre pioche ou d'attribuer un ordre à la figurine afin de maîtriser l'étape d'activation. Au niveau euh, des cartes, donc euh, là on a un véhicule qui va avoir 11 points de vie et donc 8 points de mécanique, hein, on va dire. Il se déplace à 2, ok Par contre, il a deux armes, deux armes de base, il a donc le canon blaster jumelé qui va quand même lancer deux dés rouges, deux dés noirs et deux dés blancs, bon voilà ça reste quand même assez imprécis, les deux dés blancs ne comptez pas trop dessus pour faire des dégâts par expérience, par contre on remarque ici la pince coupante, qui a euh, 4 dés rouges. En fait, c'est tout simplement euh, pour partir du principe que euh, au bout du pied, en fait, il y a une espèce de pince. Et ils sont partis du principe qu'avec le TRTT, on pouvait piétiner les troupes. Donc ça, ça a été annoncé assez tôt. Sinon, le, vé le véhicule à armure, Arsenal 2, et point faible arrière. Attention, il est beaucoup plus sensible à l'arrière. Tant que vous défendez, si le chef d'unité de l'attaquant se trouve dans votre arc, Arrière, la réserve d'attaque gagne impact 1. Donc, impact 1, c'est la capacité de transformer une touche en critique. Et comme vous avez armure, bah, vous subissez du coup uniquement que les critiques. Voilà pour la présentation de la carte. Au niveau euh, des améliorations, on a euh, trois armes que l'on peut adapter en fait sur euh, sur le TRTT. Donc, on a euh, un lance-grenade à conclusion. On a un canon blaster euh, léger donc euh, la grenade elle va euh, euh, le lance-grenade va faire deux dés noirs le canon blaster va faire un des rouge un des noir, un des blanc, et le lance-mortier TRTT va faire trois dés blancs je reviendrai hein, sur les combos possibles lorsque je ferai une vraie présentation de la figurine, lorsque je l'aurai montée et que je vous la présenterai en macro. Vous avez le Général Vace qui n'aime pas à confondre avec le Général Virce qui va bientôt sortir. Euh, impérial uniquement, donc c'est un pilote en fait. Hein, et euh, jusqu'à la fin de votre activation, vous gagnez Arsenal 2. Sinon, eh bien, vous avez les deux cartes que vous avez déjà eu dans le T47 et également dans les motos. C'est le com light à longue portée qui vous permet en fait d'avoir un ordre même si vous êtes trop distant en fait du chef des squads et le brouilleur de com qui vous permet d'empêcher euh, ceux qui sont à portée de 1, vos ennemis qui seraient à portée de 1, de récupérer un ordre à leur tour. Waouh, bluffant ce TRTT Bon, vous inquiétez pas, je ferai une vidéo comme d'habitude avec présentation des cartes, avec présentation des améliorations, puis on fera une petite macro, histoire que vous puissiez le regarder d'un petit peu plus près, ça va arriver très vite cette semaine. En attendant, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, tiens, je vais me permettre de faire un petit coucou à mon unliker, puisque j'ai mon unliker à moi, qui arrive à mettre des pouces négatifs avant même d'avoir regardé mes vidéos. Je t'aime bien. Allez, je te dédicace cette vidéo-là. En attendant, je vous souhaite de bons jeux, puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, je vous embrasse tous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.